Ça me rappelle la première fois que j'ai fait des un truc avec toi. Je faisais une stripteaseuse qui sortait d'un gâteau. C'est vrai. <rire> mais c'était juste. Il n'y avait rien d'autre. T'avais un couteau dans le dos et t'allais nous tuer. Vous connaissez, c'est vrai que je sortais d'un gâteau. Tréline a la même passion que ses parents. C'est super. Comme ça, tu peux discuter, euh, ça fait un truc. C'est vrai, avoir la même passion que ses parents, c'est pratique. Ça offre plein de possibilités. Mais à ton avis, quelle est cette passion Tréline. Tréline, alors Tréline à savoir que c'est un bébé. Hein. Ah. Euh, roté. Non. Pété. Ah, Faire ah de, Tout de suite, vraiment bah, Je sais que le thème de l'émission ah est orienté. Ah bon. Non, non, non, non. Elle a le, euh, le même passion, c'est vrai, c'est un bébé C'est un bébé de 6 mois. Des renvois de lait Non Se tatouer entièrement le corps. Ok. <rire> c'est Tréline, c'est son nom Tréline, c'est le nom de l'enfant. Oui. Okay. C'est une idée de sa mère. Ah oh, la pauvre, elle a dû avoir mal. Chamekia Maurice il a dû avoir mal. Oui, oui. Euh, il va avoir ça toute sa vie. Oui, il va grandir avec le tatouage euh, qui s'écarte, etc. Eh oui, effectivement. Chamekia nous explique que ce ne sont pas des tatouages définitifs. Ils sont simplement tempo bon, temporaires. Bon, va, alors. Donc, ce sont juste des dessins. D'accord. Elle précise que sa famille a apprécié l'idée et regrette que le net se soit enflammé contre elle. C'est des... comme des malabares, quoi. Elle a fait des tatouages. En gros, c'est ça, ouais. Quand j'ai commencé à tatouer Tréline, ma famille détestait ça parce qu'ils n'aimaient pas que j'aie des tatouages. Ma famille était... Très bouleversé, mais maintenant qu'ils voient que cela pourrait être quelque chose de positif, ils adorent ça. Bah, ça me fait un peu rire. Ah oui Oui. 2 millions de vues sur TikTok. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Elle a participé à l'émission Love Don't Judge aux états unis Donc en fait... Est-ce que ce serait pas un petit truc marketing Ah, ok. Pour que la maman, elle est plein d'abonnés. Ok, bah si c'est ça, c'est bien joué. C'est bien joué et heureusement que c'est pas définitif. Ça, c'est ce qu'elle dit. Oui, t'as tatoué un bébé, quoi. Ouais, j'avoue. Déjà sur les chats, tu sais, sans poils et tout, je trouve ça un peu étrange qu'on fasse pour toi. Mais bah, tu sais, les chats sans poils, il les... y, a... y, a... y a des gens qui tatouent leurs chats. Leur sphinx, là. Ah bon Bien sûr. Et euh, souvent, je suis là, mais le il... oui, consentement de l'animal Ah ben non, là, il n'y en est a pas. pas. Donc là, c'est un peu pareil. Je suis là, mmm, bizarre. Ah bon Mais alors ça, c'est un trait d'affaires. Alors, les chats tatoués, alors Ouais. Ah oui. Ouais, ok. Ouais. Je ne sais pas bon. pourquoi ça me penser à ça. On le note. Bad News vous est présenté par Cédoroïde. Cédoroïde, la crème des champions qui accompagne au quotidien la moitié de l'équipe de Bad News. Ou tout du moins, ceux qui restent debout ou ceux qui trichent en mettant un petit coussin en forme de donuts sur leur chaise. Et passez de bonnes vacances Merci beaucoup, Ariel Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je me rappelle que News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Appel à témoins, nous cherchons encore et toujours activement des gens qui ont une histoire extraordinaire à nous raconter et qui en gardent des traces, qui peuvent nous le prouver. On irait chez eux les filmer, voilà, pour faire une émission spéciale. Ou si vous avez un don extraordinaire, comme par exemple le jongler avec des chats tatoués, par exemple, dites-le nous, on viendra chez vous, voilà. Euh, envoyez ça à mabadnews.com avec comme titre, appel à témoins. Aujourd'hui, pour fêter les vacances, la dernière émission Bad News avant que... Il y a encore bad news parce qu'on part pas en vacances, mais que ce soit pareil, mais pas pareil. Justine Lepotty. Vous l'avez vu, elle était là. <rire> C'est vrai, ça. Oh, Alors, Juju. Oui. Euh, euh, <rire> Qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme actu? On a un court-métrage qui est sur Canal Plus actuellement. Ah oui. Oui. Et ça qui est très, bien. très bien. Ah, tu l'as vu? Eh ben oui, je l'ai ah, vu, oh, mais je t'ai je... envoyé des photos. Je l'ai regardé avec ma mère. Et tu sais que ma mère, elle a fait un commentaire. Et j'ai pas eu la photo, j'ai... J'ai Ah mais oui, ta, ta mère a fait un commentaire, mais mmh. euh, j'ai pas eu la photo de toi en train de regarder le film avec ta je mère. envoyé une photo du film que je regardais avant, ah bon, d'accord. Voilà. Bah, on l'a vue avec ma maman. D'accord, voilà, ok. Voilà, et c'était vachement bien. Bravo, Merci. félicitations. Merci, tu vois, j'ai appris à me servir d'une caméra. Oh, c'est fini, <rire> Tu disais pas action au moment où il fallait éteindre j'avais un chef qui le faisait. Ah oui, moi c est c est <rire> euh, oui, c'est ça. Oui, c'est sur MyCanal, chaîne jusque juillet, je crois. Je suis ton père C'est le titre du film. Ce n'est pas. <rire> non, c'est pas moi. Non, sinon, on a quand même, on est... a, une... on a une différence d'âge, mais. Pour ma je fais cette vanne, alors j'aurais pu la faire tellement plus. C'est vrai Bah ouais. Bah bon, bah voilà. Bah je ne suis pas ton père, mais euh, voilà, et c'est tout le sujet euh, du, du court métrage. Oui. Était sur scène à partir de septembre. C'est une à reprise Paris. Euh, à Paris euh, le 16 septembre, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. au théâtre des Nouveautés. Et ça s'appelle Un chalet à Stade. C'est dur à C'est pas facile, c'est pour ça que je voulais que tu le dises. Et c'est avec Josiane Balasco, ça je peux le dire, donc je le oui, dis. Oui, absolument. Voilà. Et c'est elle qui a écrit la pièce. Qui a écrit la pièce, qui met en scène et qui a le rôle principal. Et c'est ta deuxième pièce avec Josiane. Et c'est ma deuxième pièce avec Josiane, tout à fait. Oui. Ça parle de, les, de, de gens qui ont trop d'argent. Des arrive aujourd'hui oui ce qui arrive il y a trois quatre personnes dans le monde qui oui, détiennent tout oui. euh, et ça parle de ça et voilà et des, des ultra riches et c'est un peu pour euh, se moquer de ça okay. donc de nous aussi d'une certaine manière oui. et moi je fais la bonne de la maison euh, qui n'est pas très bien traitée très bien allez c'est parti avec un en bref de pampoitou trouvé sur Futura Santé en bref Toxoplasma gondi c'est une maladie oui, bravo, bien. Est-ce que tu as une idée de ce qu'est cette maladie Toxoplasma, je dirais que c'est une infection du, du sang. Euh, oui, alors en tout cas, ça peut y aller. Si tu trouves ce que c'est, je t'offre un sandwich. Dans lequel il y aurait du toxoplasma <rire> <à> ganderie. <rire> euh, Je dirais que c'est un truc qu'on mange. Ça a peut être rapport avec la grossesse, toxoplasmos plasma. Alors, non. Tu dirais que c'est une bactérie qu'on mange. C'est une bactérie, exactement. C'est une bactérie qui infecte son hôte et qui prend le contrôle. Par exemple, comme l'explique l'article de Futura Santé, elle peut pousser un rat à se jeter dans les griffes d'un chat. OK, OK. Petite particularité de cette maladie, elle serait présente sur 50% de l'humanité et disparaît à notre mort. D'accord, 50% des gens auraient ce truc pas déclenché. Sur un faible pourcentage de personnes, il provoquerait de la schizophrénie, des troubles mentaux des idées suicidaires mais ce qui nous intéresse dans bad news c'est un truc un peu plus intéressant c'est que cette maladie te change physiquement c'est à dire qu'à partir du moment où tu reprends la toxoplasma ton visage devient plus beau cette personne a la maladie cette personne n'a pas la maladie cette personne a la maladie cette personne n'avait pas la maladie mais ce sont les mêmes ce sont les mêmes. Les traits de ton visage s'harmonisent et tu deviens beau, schizophrène, avec des idées suicidaires, et tu peux essayer de te jeter dans les des griffes d'un chat, mais ça te rend sexy. C'est génial. Alors Justine oh, Je veux ça. Est-ce que je suis infectée ou pas Mais bien sûr, ça se voit <rire> tout de suite. <rire> Merci. A priori, toi aussi, tu l'as. Oh, nous l'avons tous quelque part. Euh ok très bien mais on sait comment ça s'attrape Comment on s'en.. Mais je ne sais pas, ça je peux pas te dire. Et finalement c'est là où on voit que l'émission ne vérifie pas complètement ses <rire> sources. C'est l'heure du point de la semaine. Le point de la semaine. Eh hey, Justine, c'est l'heure du point de la semaine Oui Le sandwich il est à 3 euros j'ai mis, c'est un point de vente Oui. Voilà. J'ai pas compris. Ouais. En bref, de Thomas, pas le nôtre. En bref. T'es prête Oui. C'est parti. C'est pas nouveau dans Bad News, mais quand même, la radio vient d'un Brésilien de 53 ans qu'on va appeler Manuel. Il s'est présenté aux urgences pour constipation aiguë douleur abdominale et nausée. Au départ, il n'a rien voulu avouer jusqu'à la radio. C'est une halter. Elle pèse 2 kg et fait 20 cm de long. Il a fait une extraction manuelle. Le médecin a donc plongé non pas sa main, mais son bras dans l'anus de Manuel pour retirer l'alter. Voici la photo souvenir. Ce qui est triste, qu'on n'a pas l'odeur. Bah, elle a été nettoyée, visiblement. <rire> oui. Je sais que t'aimes le fion. Enfin, t'aimes le mot fion ah, oui. et t'aimes tout ce qui tourne autour du fion et du prout. Pourquoi je passe Moi, je dis oui, je viens dans les émissions, tout ça. Oui, oui. Sur le tournage du, de, de Reboot, tu m'as fait quand même une vanne mémorable où tu me faisais croire que tu pétais tout le temps. Vraiment, avec ce que j'essaye euh, de, de parler de la euh, qu'il ne faut pas faire la guerre, que les, les humains ne méritent peut-être pas la planète Terre. C'est ça en fait, les humains ne méritent pas la Terre, et peut-être qu'ils devraient plutôt laisser la nature gagner et n'avoir jamais existé. Et euh, c'est un message écologique C'est un message écologique et d'espoir. Parce que si les gens regardent Reboot et se disent c'est vrai qu'on est un petit peu pas gentil, peut-être que la planète changera et que finit la guerre, fini euh, fini Trump, fini la Corée du Nord. Merci. T'as mangé un truc à midi euh... Alors que t'avais sur ton téléphone une application Aprout La boîte uproot. Ouais Tu le fais encore non, c'était vraiment réservé pour toi. <rire> très bien. J'étais très mal à l'aise. Non, tu riais énormément. Mais... Je riais, mais j'étais quand même mal à l'aise. C'est Ta comédienne principale qui te regarde et qui fait... Et ça fait... Et moi, j'étais là... Mais on est sur le plateau, il y a tout le monde, elle a un micro. Ça fait des recours. <rire> Juste un truc, c'est on a sorti un livre avec euh, Pampoitou Et on a sorti un livre avec Thomas. Voilà, euh, les deux vous pouvez les acheter euh, actuellement en librairie. Celui-là est plus trouvable, mais celui-là il est commandable et le lien est juste en dessous. En bref, Del En bref On part en Suisse, Justine Ouais On est à Oberrentfelden Oui Ouais, au nord Dans le canton d'Argovie Au sud Parfois, souvent, très souvent, à Oberfelden, on se fait chier. Alors, bah, il faut offrir des activités aux habitants Pourquoi pas Et donc, qu'est-ce qu'ils ont offert Un championnat de pipe c'est le Sex Park, une maison close, qui a eu cette idée. J'y étais pas. <rire> tu vraiment sur le... <rire> des Suisses pour moi qui fumaient la pipe. <rire> D'accord, ok. La pub est lancée. Pour l'équivalent de 87 euros, les hommes peuvent tester en public les talents de 8 participantes expertes en pipe. Ils doivent élire à l'issue du show la Miss fellation. <rire> si le programme semble bon enfant... <rire> <rire> ben, non, pas le terme, c'est pas le bon terme. Si le programme semble alléchant, c'est le, le bon terme. Un meilleur terme, euh, les habitants ne sont pas contents, notamment à cause des affiches pour promouvoir l'événement. Ils ont dû se dire un truc genre, oh, nom d'une pipe <rire> Et c'est une véritable guerre qui a éclaté. La mairie a assuré ne pouvoir rien faire, c'est légal. En Suisse. En plus, le maire avait déjà payé les 87 euros. Non. Ah, euh, bah, bah. Euh, et ça a gagné en ampleur, si bien que des femmes mieux placées dans l'échiquier politique suisse sont intervenues, déclarant que ce genre de concours était honteux et dégradant pour la femme. Le Sexpark se défend en déclarant que c'est de l'hypocrisie, que le sexe est omniprésent. Quant aux affiches qui représentent les mots vulgaires, pareil, le parc déclare que ces mots sont même utilisés dans les cours d'école. Les maternelles. Bah, par exemple. Qui a raison, qui a tort. En tout cas, rangez tout de suite vos 87 euros, messieurs, car le concours a eu lieu le 21 mai dernier. Voilà, c'est passé. Et comme d'habitude, il y a eu beaucoup plus d'articles sur l'organisation de l'événement que sur l'événement lui-même. Voilà, bon, voilà, en tout cas, je ne sais pas qui est Miss Pipe. Oh, dommage. Et on va chercher, hein, pour... Bah, bon, ouais, ouais, sûr. Bien il y 4-5, il y en a bien <rire> une oui, <c> <rire> qui a dû ressortir du lot. C'est ça, exactement. En bref, de Paola. En bref. Communiquer avec les extraterrestres, tu en rêves, Justine Oui. Oui, non, non ah, c'est télé vrai. ou non, non. j'aimerais beaucoup. Ah ouais, d'accord, ok. C'est vrai que tu veux faire des tours d'avion, bah, des hélicoptères, des oui, avions. Ah oui, ok. Et, mais comment les attirer On a tous connu la plaque pionnière. Tu te rappelles la plaque pionnière C'était, euh, okay, c'était, on avait envoyé ça dans l'espace. Donc un mec à poil, euh, l'homme qui fait coucou, gentiment, Je les habillais parce que euh, on se fait euh, vraiment virer de YouTube aujourd'hui avec n'importe quoi. Donc là, imaginez qu'ils sont tous nus. Okay. D'accord, mais leur sexe n'était pas vraiment pas hyper sexualisé ni rien, tu vois. Ça a été balancé dans le vide. Et à part si un extraterrestre l'a récupéré pour se branler sur une comète, tranquille, tu vois, on n'a eu aucune nouvelle de ça, on ne sait pas si des extraterrestres l'ont trouvé ce truc. Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 et 2 avaient ces plaques. En fait, ce n'est pas qu'une fois, on l'a envoyé plein de fois dans l'espace. Personne ne répond, tout le monde s'en fout. Voilà. Eh bien la NASA va récidiver avec ces mêmes images, mais on ne sait pas à quel point c'est difficile d'envoyer des images aujourd'hui, il faut trouver un moyen de le faire. Parce que la technologie a changé et donc elle va balancer les images d'humains à poil, mondialement connus en binaire. C'est comme si on balançait le porno de Canal du samedi soir encrypté dans l'espace, si tu veux. En gros, tu vois. Et Les chercheurs se justifient tandis que les concepts des mathématiques en termes humains est potentiellement impossible à reconnaître par des intelligences extraterrestres. Le système binaire est susceptible d'être universel au travers de toutes les intelligences. Bien sûr. <rire> En fait, ils disent que le binaire, c'est tellement facile que, a priori, tout le monde dans l'univers peut gérer le binaire. Et je suis sûr que tu recevrais du binaire. Je le reconnaîtrais. Ouais, tu saurais <rire> quoi en faire. Oh bah oui. Tout de suite, tu verrais que c'est cette image que tu as reçue de genre à poil. Et donc, on envoie ça dans l'espace pour dire, nous, on est comme ça, les humains. Alors oui, là, c'est censuré hein, bah, à cause de YouTube. Mais normalement, donc, on voit une bite en 8 bits et une touche en 8 bits. Donc pour les chercheurs, le meilleur moyen de dire à des extraterrestres de venir sur Terre, c'est d'envoyer des photos de nous à poil en binaire. Et on attendu 2022. Et on attendu 2022 <rire> pour, pour, savoir pour ça. ça. Ouais. D'accord. Euh, Tentons. Tentons. On verra bien. On va passer à la bagnose du jour. Et que dire le peplum du jour Justine, je voudrais te raconter ma thrombose hémorroïdaire. La toujours... Alors, il faut savoir que depuis quelques années, depuis très longtemps, j'ai des hémorroïdes. D'accord mais depuis quelques années, ces hémorroïdes deviennent de plus en plus grosses et de plus en plus présentes. C'est-à-dire que depuis janvier dernier, j'ai eu trois crises hémorroïdaires qui se sont soldées par deux crises de thrombose hémorroïdaires. C'est possible que je m'évanouisse à <rire> un <rire> moment donné. Oh non, c'est horrible. Écoute, ça fera vraiment le buzz. Ok. Euh, moi, ça me va. On garde, hein. on peut garder. Ça m'est arrivé une fois, quelqu'un m'a raconté son opération. Je suis vraiment tombée dans <rire> ça. Vous savez, réanimer les gens qui s'évanouissent. <rire> bah, je te surélèverais. Les pieds. Les pieds. Moi, j'ai des trucs de secouriste. Très bien. Alors, ça va. va. Raconte-moi tes histoires de cul. Donc, <rire> arrive un moment où donc la thrombose, c'est en gros, c'est des hémorroïdes qui se gonflent gonflent gonflent et qui deviennent tellement grosses qu'on change de nom. D'accord. Et donc, je commence à avoir une thrombose hémorroïdaire et vraiment, le truc, ça fait le sang est tellement gonflé dans ton anus que t'as as, l'impression que ta peau est tirée. T'as l'impression que ta peau est complètement tirée. T'as mal à la tête. Okay. Tu peux plus t'asseoir normalement. La nuit, tu peux plus dormir. Et il m'est arrivé très souvent de me lever, d'aller dans mon frigidaire, de sortir le bac à glaçons et de m'insérer le glaçon directement dans l'anus de manière à faire réduire le truc. Attention, le glaçon directement sur la peau ça déchire. Donc après, j'ai mis des serviettes entre le glaçon et mon anus. Tu veux que j'arrête ou tu veux que je continue Non, je suis là, je visualise tout, tout. T'as une façon de raconter, de pouvoir de l'imaginer. Et donc, lors de ma deuxième thrombose, j'ai développé un système. C'est-à-dire que je sais que je ne peux plus travailler, je sais que j'ai hyper mal à la tête, mais du coup, je prends un caleçon un peu, un peu bien serré, je prends un gant de toilette, je mets deux glaçons à l'intérieur, que je me colle entre les fesses un petit peu dans l'anus et je travaille. Et après, derrière moi, il y a des flaques d'eau sur tous les lieux de la maison. Mais la deuxième thrombose me faisait tellement mal que je me suis retrouvé aux urgences proctologiques de Paris. Ça existe, dis Oui, dans ouais. le 14e. On apprend tous les jours. Urgences proctologiques. les mecs qui bossent là Ouais. Et merci, quoi. Et le médecin m'a dit, c'est moi qui ai créé euh, la section proctologie des urgences. Un héros. Et j'ai fait, waouh. Ouais, ouais. ouais. Un héros. ouais. Donc, du coup, tu trouves aux urgences proctologiques. Là, on t'envoie vraiment chez un vrai proctologue. Et là, le proctologue me regarde et me dit... C'est chaud. Moi, je serai vous, je me ferai opérer parce qu'en fait, il euh, y a un terrain. Et plus vous allez vieillir, plus ça va arriver. Et voilà. Je lui dis, ouais, mais filez-moi... De toute façon, elle me dit, on peut pas opérer tant que vous êtes en maladie, tant qu'il y a la thrombose. Donc, du coup, on va vous filer des cachets et revenez me voir quand c'est fini. Elle me file des cachets. Dès que j'arrête les cachets 15 jours plus tard, pouf re -thrombose. Saison 3. Saison 3. Je retourne la voir et elle me fait « là, il va falloir opérer » parce que là, elle me dit « ça s'arrêtera jamais ». Donc, elle me file des gros cachetons, la thrombose diminue et le 1er juin dernier, j'ai pu me faire opérer à l'hôpital à Paris. Justine, oui. j'ai filmé énormément de passages de ma vie entre le 31 juin et le 1er juin et les jours qui ont suivi. Est-ce que tu es prête à regarder ce long métrage est-ce qu'il y a des gros plans De mon annus, Non. Bon, alors ça va, je veux bien. <rire> c'est salé ou sucré C'est sucré. C'est très bien. Justine, tu es prête Ouais. Eh bien, c'est parti. Bon bah... C'est parti. Il y a écrit dans la notice que ça met 4 à 5 minutes à agir et qu'au bout de 4 5 minutes, il va y avoir l'exonération. Je croyais que c'était quand on ne payait pas des trucs dans le train. Vous êtes exonéré Ouais. Eh bah, ben, 5 à 20 minutes, et il y aura l'exonération. Eh bien, c'est parti pour exonérer. Bon, je cadre pas complètement hein, parce qu'on est dans Bad News, mais quand même. Donc sachez que je n'ai pas de caleçon. L'insertion vient d'être faite hyper facilement parce que bah, Des années d'expérience. Et puis surtout, j'ai mis un petit peu de. Comment on appelle ça J'ai mis de la vaseline pour que ça rentre. Donc, euh, donc, c'est rentré facilement. Je <rire> commence à appuyer pour que ça rentre à l'intérieur. C'est extrêmement désagréable. C'est pas normal que ça remonte. Pas... Je te hum. vois me regarder. J'ai si regarde. l'impression d'avoir envie de faire caca. En fait, je dois rester comme ça. Et d'ici 2 à 5 minutes, je vais courir aux toilettes normalement. Mais non, mais non. C'est efficace à ce point-là. On m'appelle. C'était. C'était Bouy de télécom pour me vendre un truc. J'aurais tellement voulu. Mais je, le problème, c'est que je pouvais pas filmer vu que je filme avec mon téléphone, mais.. Oh, J'aurais tellement voulu rester au téléphone avec elle. <rire> en chiant. Oui, oui, une nouvelle ligne Ouais, la fibre Malade ouais, ouais. bah a des fibres, croyez-moi J'en ai mangé Bon bah j'ai fini J'ai fini a plus... T'as pas regarder. Voilà Ah Ça fait gros dans mon ventre Ça fait des bruits Mais c'est hyper rapide ils sont forts, hein, les médecins, quand même. <rire> Vous <t> entendez <rire> ou pas Putain, Ils te font Sur commande quoi. Ça fait. Et ça doit être désagréable, non Oui. L'envie de soi. Oui, oui, oui. Pas... Non. Mais je vais essayer de tenir parce qu'ils disent le patient gardera la même position jusqu'à l'apparition d'un besoin d'évacuer, soit durant 2 à 5 minutes. Tu dois tenir 2 à 5 Là, minutes, c'est ça C'est Colantadine. J'ai du... l'impression ouais. d'avoir besoin d'évacuer, hein. Déjà, déjà là, t'es. Oui, c'est pour ça. Que le premier, je vais euh, euh, essayer, euh, essayer d'aller aux toilettes. Le premier quoi Le premier passage. -ce que parce que j'ai peur de idée en route, c'est Ah, je me lève, ça va. J'ai pas trop le besoin d'évacuer. Dès que je vais m'asseoir, dès que je vais m'asseoir, je vais avoir. Euh... Je vais vraiment te ah voir bon. chier là. Les amis, je crois que les bruits. De trompettes et d'oiseaux vont commencer. Ouh, je me tiens le maximum. Non, je peux plus. Oh, <rire> voilà. C'est un peu nul, non C'est fini hmm. T'es vraiment un influenceur de caca. Mmh, voilà. es du caca. Voilà. T'es l'influenceur du caca. Exactement. Je dois en refaire un ce soir et un demain matin avant d'aller à l'hôpital. Mais c'est une barbarie. Je suis un peu déçu. Trois lavements. Le seul truc qui me déçoit pas, c'est l'odeur, mais vous l'avez pas. Bon, bah écoutez, je... Ah Ah Ah, ah. Ok. Il y a un deuxième effet qui se coule, ok mmh. ah, dur. Bon, écoutez, euh, ça m'a pris à peu près euh, 20 minutes d'évacuation. Euh, je pense que ça a marché parce que hier soir, j'ai mangé des carottes et euh, j'ai même vu des bouts de carottes pas terminés, on va dire encore orange. Donc du coup, je pense que c'est allé assez loin quand même dans, le, dans la chaîne alimentaire. L'hôpital m'a envoyé un message et je dois être là-bas à 9h45 demain matin. Ça va. On est parti pour la deuxième dose. C'est le soir. Là. Ah, bad news, toujours plus loin. Et t'as pas des moments d'évanouissement, des ouais, trucs On peut comme pas aller guère <rire> plus loin. Si on va plus loin... Ah, ah putain, merde. Vraiment, je prie ah, les dieux pour ne jamais avoir à subir ça. Tiré. Faut pas être enceinte. roi ouais. Les hémorroïdes, c'est souvent... Le... Ta couche directe <rire> mon chat et T'as pas... loupé mon chat lui, Ah Il est sympa, il vient de tenir compagnie. Oui. Je retire en serrant un peu les fesses quand même. Et voilà, il a tout bu <rire> l'effet le plus rapide, non, j'imagine Non, ça va, c'est pareil. Pareil. Mmh. C'est la même petite histoire. Oui, c'est remonté. Oh, maman. Je fais mon lavement mmh. J'ai tout mis, la bouteille Ah, mais t'as fini Ah, oh, excuse-moi. Elle a déjà fait ça, ah. Romain, quand tu étais petit. Oui. Oui. c'est parti c'est fou la rapidité du truc. Mais en fait, il y a tellement d'eau qu'au début, c'est ah, que de l'eau. Ok. Merde. Et après, il y a, il y a le caca. Hein. Oh. Maman, tu peux m'apporter un livre Bah, je sais pas. Hé, je fais de la promo pour Plaque Moi sur ton mur, qui est venu dans l'émission. Trois. Ah ouais. Ça c'est le lendemain matin. J'ai l'opération ce matin à 9h45. Il est 7h40. Fini. Yes. Oh, mais à la voilà. fin c'est une boucherie, hein on, on opère à 11h15. Il est euh, 10h30. Euh, c'est bien à la loose quand il y a des infirmières très jolies qui te reçoivent et qui te disent bonjour monsieur, on vient vous opérer pour des, des hémorroïdes. J'ai pas compris comment ça fonctionnait. Alors j'ai bloqué mes affaires, je suis à poil, j'ai juste mon téléphone portable. Voilà. Ah si, je viens de me chier dessus. J'aurai sûrement mal euh, après cette vidéo. Là, ça va couper, il va y avoir un cut, il va y avoir une opération qui va se passer. Et après, j'aurai mal. Voilà, il est 14h40, je rentre du bloc. Bah, il s'est mis longtemps avant de me changer. Un truc, je suis bien endormi, donc du coup. Là, t'es bien, là, t'es défoncé. c'est général. Exactement. faim, j'ai soif, putain. Voilà, je suis rentré de l'hôpital. Bah, écoutez, tout va bien. J'ai pas mal. À part que j'ai un écoulement chelou qui sort de mes fesses et donc mon caleçon est tout humide et je ne sais pas quel est cet écoulement. Je sais pas si c'est un écoulement dû à moi ou dû au médecin. Je sais pas. Je, je, je, je goûterai tout à l'heure pour vous dire. Euh, chose non, un, je intéressante qui m'a dit non, le chirurgien. Ne pas... vous inquiétez pas. La première fois que vous allez aller à la selle, vous allez faire caca une compresse. C'est normal. Bon, je suis content d'être au courant. Et une on alcool. revient de la pharmacie. Et voilà. Voilà. Oh. Ça, <rire> c'est ce que je dois prendre. Ah, je... <rire> Et à l'hôpital, personne m'a parlé de mon t-shirt. Deuxième jour, j'ai pas dormi de la nuit. Aïe euh, aïe je pense aïe. que les médicaments m'excitent me, de ouf, donc du coup, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis pas du tout mal, aucune douleur, mais alors par contre, euh, impossible de dormir. Et euh, j'ai un pansement donc coincé dans l'anus. Et à un moment dans la nuit, je vais faire pipi, mais je me suis assis pour faire pipi. Et le pansement a commencé à sortir. Alors, je me suis dit, ah ben, je vais le faire caca. Sauf qu'arrivé à mi-course, le pansement a décidé de pas sortir et j'ai pas osé de tirer dessus. Donc du coup... <rire> Ça va Depuis... C'est dur aussi pour toi. 3 oui. heures du matin, j'ai l'impression d'avoir un pouce coincé dans mon anus qui bouge pas entre l'entrée et la sortie. faut le tirer, non Et qui permet les pas. écoulements. Si vous voyez la gueule de mon caleçon... Je vais pas, je vais pas vous montrer. Je suis en train de faire quelque Le pansement... J'ai chaud. Bad news au cœur de l'aventure. Ah putain, tout est sorti presque. Ah, je suis en train de ah, faire oppressant. C'est oppressant. On apporte vous ne savez pas peut-être que je joue Je suis sûr que non, te connaissant. C'est impossible non euh, de faire caca complètement le pansement. C'est bon, fini. Donc, il euh, y a une bonne partie qui est encore dedans moi, donc je suis allé prendre un ciseau et j'ai coupé bon. pour pouvoir <rire> en marcher. Voilà, j'ai expulsé la, la petite euh, comment dire, mèche qui avait à l'intérieur de moi, petite mèche qui devait faire à peu près 50 cm. Hein. Et donc, la dernière chose que m'a dit le chirurgien avant que je sorte de l'hôpital, c'est Ah oui, au fait... Vous avez un pansement dans votre anus et vous allez le faire caca. Puisque de toute façon, rien ne peut sortir. Et donc Je suis en train de regarder et... la photo. <rire> et je sens qu'un truc sort. Est-ce que Poulpe a une photo exceptionnelle que je lui ai envoyée le lendemain matin J'ai resizé la photo qu'on peut montrer un peu. Ah <rire> Coup... Ah. Ah. J'ai tout expulsé et je me sens mais léger de ouf. C'est ah, comme si moi euh, je marchais dans la rue là, avec un bout de mèche qui sortait de mon anus, j'avais l'impression d'accoucher d'un mini moy tout le temps. Ou d'avoir quatre tampons d'un coup dans mon cul. Et là, là, ça va nickel, donc euh, je vais faire une sieste parce que j'ai pas dormi de la nuit. Voilà, euh, Bad News peut reprendre. Non. Mmh. La, la chirurgienne m'a dit vous marchez 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi. Là, ouais, ça, ça fait avait... deux heures qu'on marche. Qu marche et euh, j'ai enlevé la, la mèche. Et je pète du sang et là, Là, je sens que c'est prêt à, à sortir et je peux me moucheter le, le caleçon de sang, là. J'hésite entre vomir ou m'évanouir. Je suis pas bien. J'hésite entre les deux. Ça me fout la germe. Les... Je suis pas bien. Peut-être les deux en même temps. On marche doucement, parce que... Qu'est-ce qu'il dit je... Putain, t'es ah, moi. Je, es me... je, je vais me faire bien. dessus, quoi. Tu marches deux heures, alors ah, je, que je me sentais capable. Ah, bah, De toute évidence, non. Il n'y a plus que <rire> deux portes. Vous allez voir le, les clés. Quoi. Les clés Quand tu vas rentrer chez toi et que tu as vraiment un besoin urgent. Ouais. Et que les clés marchent pas. J'ai l'impression de voir un film d'auteur <rire> qui met mal à l'aise, où t'as envie de sortir de la salle et tu fais Pourquoi je regarde ça je, je, je me fais du mal, il faut que je parte. J'ai failli l'appeler « Je suis ton père ». Oh, c'est ça !« Je suis ton père Mais vraiment, ça... ça c'est un film d'auteur français, quoi C'est de la température. T'as fait une infection 38,5. Mais c'était quand, ça La semaine dernière. Fitty Stop ». Pardon. Je sais pas bien. Oh, putain. Heureusement, oh, t'as ta mère qui était là. Oh là là 4 heures d'attente pour un doigt dans le cul et qu'on me dise de rentrer chez moi. Et là t'allais mieux Et donc, euh, ben bah voilà, euh, depuis je vais quand même mieux, la température n'est pas revenue, donc, euh, donc ça va mieux. Mais depuis euh, ce matin, je fais caca du sang faut appeler un médecin, peut-être <rire> Et en fait, je pense que je me suis rendu compte que je suis allé sur un site et en fait, euh, il faut trois à six semaines pour que le, la plaie euh, soit euh, guérie. Et vu que tu fais caca tous les jours, a priori, de la merde passe tous les jours sur la plaie et donc, ben, possiblement, infecte la plaie. Comme quoi, le pansement, il fallait peut-être le garder. <rire> oui, si tu veux faire caca au Il fallait semaines. lui parler. <rire> c'est ça, oui. Laisse passer… Euh, laisse passer euh, voilà. les gens. Accroche-toi, mon gars. Voilà. J'ai eu l'impression de voir un film de Gaspard Noé. <rire> J'ai eu les mêmes sensations de… Tu vois, quand tu regardes un film qui s'appelle « Hunter the Void » où il rentre dans un vagin et où tu fais « ah oh, c'est chaud !» Tu fais des avortements directs et tout. J'ai eu la même sensation. J'ai transpiré. <rire> J'ai cherché de l'aide <rire> vers Thomas. <rire> Très bien. Donc, t'es contente d'être… Je ne sais pas. <rire> T'en parleras à tes amis Comédien, pour qu'il vienne, Josiane Balasco pourrait peut-être venir dans l'émission. Ce serait très forte, elle fait beaucoup plus de vannes que moi là-dessus. Ah bah toi, t'as pas fait des vannes, tu te cachais. J'étais choquée. Ah oui. Moi, j'ai un En vrai, un beau reportage sur l'hôpital public. Merci beaucoup Justine d'avoir participé à cette émission. C'était généreux. Oui. Parce que je me dis, je suis bien contente de ne pas en avoir des hémorroïdes. Bah voilà. Nous, on part en vacances, mais on est là tout le temps. C'est-à-dire que l'équipe de Bad News part en vacances. Mais Thomas et Eleanor seront là pendant tout l'été, un coup sur deux, voilà, et on va être là jusqu'en septembre, le mardi à 17h45. Justine, on te retrouvera au théâtre à la rentrée, sans hémorroïdes. hémorroïde. J'espère Voilà, Je vais faire des cauchemars la nuit. Oui, sans hémorroïdes. Et on peut retrouver ton court-métrage, Je suis ton père, sur Canal, avec... My Canal. Exactement. Voilà, je vous rappelle qu'on a un Patreon, un Tipeee, etc. Vous pouvez nous donner, ça nous aide quand même pas mal pour faire l'émission. Voilà, merci à tous. Euh, passez de très bonnes vacances à la semaine prochaine. C'est très bizarre de dire ça, mais passez de très très bonnes vacances à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao. Oh, c'était une expérience ah, J'ai fait le colanta de ce que je peux regarder, je te jure. Le colanta. Le colanta. <rire> Vous avez filmé ça, j'espère. Ouais, on l'a, le colanta. Oui, ouais, super. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver